bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner les principales raisons d'investir avec une SCI et à la fin de cette vidéo je vous dirai également l'erreur commise par 99% des investisseurs qui investissent justement avec ces structures à tort mais avant de commencer abonne toi à la chaîne comme l'ont déjà fait des milliers d'investisseurs qui souhaitent se former et faire des investissements immobiliers rentables et se garantir une sécurité financière n'oublie pas non plus d'aller dans la description de cette vidéo juste en dessous dans laquelle tu trouveras d'autres informations utiles et également une formation sur l'investissement immobilier à télécharger gratuitement. Je réponds à tous les commentaires qu'on me laisse sous mes vidéos, donc n'hésite pas à me laisser le tien et à me poser toutes tes questions juste en dessous de cette vidéo. Tu as certainement déjà entendu parler des structures de SCI pour investir dans l'immobilier locatif et tu as peut-être l'intention, toi aussi, de créer la tienne. Eh bien, ça tombe bien, car nous allons voir dans cette vidéo les principaux avantages d'investir avec ce type de structure. La première chose à savoir, c'est que ce type de structure a vocation à acquérir des biens immobiliers pour les exploiter en location avec une projection long terme. Cette structure n'est pas adaptée pour des projets prévus à la revente dans un futur proche. Alors, on considère que le futur proche à immobilier est compris entre 0 et 5 années après l'acquisition du bien. Sa vocation première sera donc la gestion d'un patrimoine immobilier, mais nous allons voir que pas seulement. Le deuxième gros avantage de la CI est d'investir en couple et éviter ainsi de passer par une indivision, qui est le régime ordinaire, plus compliqué et amène souvent à des blocages lorsqu'il faut prendre des décisions, car il faudra obtenir l'accord des deux tiers des parties indivises. C'est donc moins confortable à gérer si l'on passe par... Une indivision que si l'on passe par une SCI. C'est une solution intéressante pour les couples par exemple qui peuvent euh, ainsi détenir chacun 50% des parts et simplifiera le partage en cas de séparation. De plus en plus de couples utilisent cette solution s'ils ne sont pas mariés ou paxés. Bien sûr on peut également constituer une SCI tout en étant mariés ou paxé. Le troisième gros avantage c'est la possibilité de regrouper des investisseurs qui souhaitent investir dans des projets plus gros qui ne peuvent pas acheter tout seuls d'un point de vue financier. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé moi-même pour passer à un niveau supérieur à mes investissements immobiliers. J'ai depuis poussé plus loin cet avantage et je propose à des investisseurs aujourd'hui de se joindre à moi pour investir ensemble, mais via une structure un peu plus adaptée et un peu plus poussée également. Mais la SCI permet à un plus petit niveau de pouvoir le faire également. S'associer pour être plus fort. En s'associant dans une SCI, les investisseurs pourront présenter un dossier à la banque qui considérera les revenus de chaque associé pour obtenir un financement pour un projet qu'ils n'auraient pas pu obtenir tout seul. Un autre exemple d'association efficace et qui résout un problème majeur dans le cas d'une personne au chômage, un étudiant ou encore un mineur qui voudrait investir dans l'immobilier et qui ne peut pas obtenir de prêt à la banque. En s'associant avec une personne qui est finançable, ça lui permettra de présenter un dossier à la banque et d'obtenir un prêt, et donc de pouvoir investir. L'association peut être faite avec un ami, un investisseur euh, qu'on rencontrerait dans un groupe d'investisseurs par exemple, ou simplement un parent ou un membre de la famille. Si tu connais dans ton entourage une personne dans cette situation, partage-lui cette vidéo pour lui faire connaître cette solution qui lui rendra certainement un grand service. Le quatrième avantage concerne la famille. La SCI familiale présente d'excellents avantages en ce qui concerne la gestion d'un patrimoine familial, ou pour en constituer un, justement. Cinquième avantage, très utilisé par ceux qui savent, c'est pour la transmission ou la préparation d'une succession. En créant une SCI familiale, on peut préparer une succession intelligente qui permettra de protéger les futurs héritiers de très lourds frais de succession qui peuvent dans certains cas provoquer de vrais drames familiaux. Dans certaines familles qui sont propriétaires d'un ou plusieurs biens depuis très longtemps mais qui n'ont pas de gros revenus, peuvent se voir obligés de carrément vendre la maison en succession dans laquelle ils habitent depuis des années uniquement pour pouvoir payer les frais de succession. Car même si le bien a une grosse valeur, cela ne veut pas dire que les propriétaires ont de gros comptes en banque. Pour éviter ce genre de problème, tu dois avoir une réflexion à propos de ta succession et la préparer intelligemment pour protéger tes proches. La SCI familiale peut être une très bonne solution parle en avec ton auteur ou ton expert-comptable pour creuser un petit peu plus le sujet. Le sixième avantage d'investir avec une SCI, c'est de pouvoir commencer à créer un patrimoine pour un enfant. C'est une excellente solution si tu as des enfants et que tu souhaites leur constituer un patrimoine immobilier dont ils pourront jouir à leur majorité lors d'une donation ou une succession. C'est une excellente façon de pouvoir assurer l'avenir financier de tes enfants, voire même qu'ils soient euh, rentis avant même qu'ils aient obtenu leur bac. On arrive à présent au septième avantage de cette vidéo, et cet avantage là est très intéressant, écoute bien. Le septième avantage et gros avantage de la SCI, c'est la vente à soi-même. Si tu possèdes déjà un bien, tu peux te revendre ce bien à toi-même en le revendant à ta SCI. L'intérêt de ce montage est de pouvoir encaisser une plus-value si l'on a besoin d'argent sans perdre le bien qui pourra s'inscrire dans une structure telle que la SCI que tu possèdes et que tu pourras donc continuer à amortir et à exploiter. On vient donc de voir dans cette vidéo les 7 avantages d'investir avec une structure de SCI. On va voir maintenant quelle est l'erreur que font beaucoup d'investisseurs lorsqu'ils investissent avec ce type de structure et qu'ils ont tort de faire. Alors maintenant voyons l'erreur que font beaucoup d'investisseurs lorsqu'ils investissent avec une SCI. L'erreur majeure est souvent faite par des personnes mal informées qui veulent faire leur premier investissement et qui le font sans réfléchir en créant une SCI. J'ai rencontré beaucoup d'investisseurs qui ne se sont jamais formés et qui me contactent sur mon site internet dont tu trouveras l'adresse dans la description de cette vidéo ou tout simplement en cliquant sur la petite fiche qui apparaît juste ici pour me demander des conseils et qui me disent qu'ils veulent acheter un bien en faisant une SCI. Je leur demande systématiquement pour quelles raisons ils le font en SCI. Et les raisons sont très souvent de très mauvaises raisons. Du genre, ben, je connais quelqu'un qui a fait comme ça. Mon oncle a investi en SCI ou celle qui m'étonne encore, qui est pour ne pas payer d'impôts. On n'investit surtout pas avec une SCI pour ne pas payer d'impôts. Retiens bien ça. C'est une très mauvaise raison. Les avantages pour optimiser la fiscalité avec une SCI trouvent très rapidement leurs limites, voire même inutiles, car ce que l'on gagne d'un côté, on peut le perdre de l'autre. Par exemple, un des inconvénients fiscaux de la l'ASI est d'être imposé sur l'amortissement du bien lors d'une revente, ce qui n'est pas le cas par exemple en nom propre. L'erreur commise par la majorité des investisseurs qui achètent pour louer est de ne jamais prévoir une éventuelle revente, et il est important d'en tenir compte même si l'objectif n'est pas de revendre. Par exemple, un des inconvénients fiscaux de la SCI est d'être imposé sur l'amortissement du bien lors de la revente, ce qui n'est pas le cas en nom propre par exemple. L'erreur commise par la majorité des investisseurs qui achètent pour louer est de ne jamais prévoir une éventuelle revente et il est important d'en tenir compte même si l'objectif n'est pas de revendre. Pourquoi Car tu ne peux pas savoir ce qu'il peut se passer dans 3, 6 ou 15 ans et tu pourrais très bien avoir besoin de revendre pour diverses raisons qui nécessiteraient donc de vendre le bien. Il y a d'autres solutions en nom propre pour investir dans l'immobilier sans être imposé pendant des années, comme par exemple le statut de loueur meublé non professionnel qu'on appelle le LMNP. Si tu veux en savoir plus sur le LMNP, tu peux tout simplement aller regarder la vidéo que j'ai réalisée sur ce sujet en cliquant sur la petite fiche qui apparaît juste ici. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et si tu as trouvé cette vidéo intéressante, merci de mettre un pouce bleu parce que ça me fait toujours plaisir. Et dis-moi en commentaire si tu connais d'autres avantages ou inconvénients d'investir en SCI. N'oublie pas d'aller regarder également dans la description pour récupérer la formation gratuite à télécharger. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, porte-toi bien, ciao